Pourquoi ta chanson ne passera probablement jamais en radio et pourquoi ce n'est pas grave Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien et je vais te parler ça aujourd'hui. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. J'ai posté plus de 400 vidéos avec des conseils très précieux. Donc, si tu as envie voilà, de chanter, de te développer comme artiste, voilà, ne rate pas cette occasion. Alors, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, il faut que tu comprennes comment fonctionnent les, les radios. Les radios, euh, leurs revenus, elles les tirent de la publicité, d'accord c'est-à-dire qu'elles elles vont demander à des marques, je ne vais, vais pas citer les marques, mais elles vont demander aux marques de leur donner de l'argent, de les payer pour passer euh, de la publicité. Donc plus il va y avoir de gens qui écoutent les radios, plus euh, elles vont pouvoir demander cher euh, aux marques pour faire de la publicité. Tu comprends Parce qu'elles vont dire aux marques, tu vois, moi sur ma radio, j'ai 200 000 personnes qui écoutent euh, à 8 heures le matin. Donc si tu veux que je te passe ta pub à 8 h le matin, il faut que tu me payes tant. Tu vois le, le système. Donc les radios, elles, leur but, c'est plus forcément… Alors, je ne dis pas ça pour toutes les radios, d'accord Mais c'est plus forcément de de développer des artistes ou de les aider, ça, ça va être vraiment le, le, le but, voilà, c'est de, de générer un maximum d'audience pour euh, récupérer de l'argent issu des publicités. C'est comme ça que fonctionnent les radios. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, les radios, il faut qu'elles fassent plaisir aussi un petit peu euh, à tout le monde. Elles ont des formats, elles disent, voilà, nous, c'est tel âge, c'est euh, tel type de personne, parce que. Euh, ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas faire la même publicité en fonction de ceux qui écoutent. Imagine, par exemple, je te fais une publicité pour les maisons de retraite euh, sur Skyrock, par exemple. Euh, eh bien, euh, Skyrock, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Skyrock. Euh, à quoi ça sert de faire une publicité pour les maisons de retraite Toi, c'est pas trop... C'est pas trop... Voilà. Euh, maintenant, si je, fais, si je suis une radio... Euh, où je sais que je passe de la musique assez ancienne, de la musique que vont plutôt écouter les, les, les papis et les mamies, et eh bien là, je peux peut-être faire de la publicité, tu vois, pour euh, des maisons de retraite, par exemple. Tu vois, bon, c'est un exemple, mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, imagine, euh, je ne sais pas, euh, euh, on fait de la publicité pour un concert. Euh, non, pas pour un concert, mais on fait de la publicité par exemple pour un produit jeune, je ne sais pas, une boisson par exemple, que les, que les jeunes aiment bien, une nouvelle boisson, euh, eh bien, euh, on va plutôt chercher à faire cette publicité sur une, une radio qui passe de la musique pour les jeunes. Donc, tu vois que du coup, les radios, elles vont déjà bien sélectionner le type de musique qu'elles vont passer parce qu'elles font vraiment très attention euh, à, à, à ce, comment elles vont pouvoir monétiser la vente de leur espace publicitaire. Donc, le truc, c'est que les radios comme ça, elles fixent des règles. Donc C'est-à-dire qu'elles vont fixer des règles euh, et ces règles-là, elles vont les imposer entre guillemets aux maisons de disques. C'est-à-dire qu'elles vont dire, voilà, euh, cet été, il nous faut un tube de l'été. Tous les ans, tu sais, il faut un tube de l'été. Donc, elles vont dire, voilà, nous cet été, il nous faut un tube de l'été. Alors, il nous en faudrait deux ou trois, ce serait bien. Donc, il en faudrait un avec une chanteuse, il en faudrait un avec un chanteur. Comme ça, il y a les hommes, il y a les femmes, tu vois, ça c'est bon pour tout le monde. Ok, ça serait bien peut-être que cette année, on va faire un, quelque chose de latino, tu vois, et peut-être cette année, je ne sais pas, on va faire un, un slow. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont dire aux maisons de disques, voilà, moi il me faut une musique très rythmée, très rapide et il m'en faut une autre très lente, très love song, etc. Tu vois euh, Et après, elles vont dire aussi, euh, par contre, la musique, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Parce que le problème c'est que si tu veux, euh, il, il passe un peu toujours les mêmes musiques, il faut qu'il puisse changer rapidement, donc il faut que la musique elle dure 2 minutes 30, 3 minutes maximum, tu vois. Euh, donc ce qui veut dire que dans ta chanson, euh, imagine toi tu as, t as, t as beaucoup d'idées sur ta chanson et tu veux faire euh, plein de couplets, euh, ben non, non, ça va pas coller quoi, parce que là on va te dire non, non, ta chanson est trop longue, il faut la couper, euh, du coup toi ton histoire elle va être cassée, euh, pas, toi c'est pas génial, artistiquement c'est pas vraiment génial. Toi c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout un problème. Que, que, que ta chanson ne passe pas en radio parce qu'il y a plein d'autres moyens beaucoup plus puissants aujourd'hui euh, de diffuser, de faire connaître tes musiques. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Hein. Il y a tout, tous les réseaux sociaux, c'est magique maintenant et c'est gratuit. Tu peux partager tes chansons très librement et elles vont être écoutées par énormément de, de personnes euh, et qui vont qui t'apprécier. Vont et toi, tu vas rester libre parce que imagine par exemple, tu veux faire un solo. Imagine par exemple, tu aimes la musique rock. Et tu veux faire un solo de guitare au milieu de, de ton morceau. Eh bien, pour une radio, c'est impossible. Aujourd'hui, ce n'est plus la mode. Euh, donc, euh, il faut que ça chante, il faut que ça chante, il faut que ça chante. On ne va pas le laisser euh, 10 secondes où c'est juste le guitariste qui fait un solo. Tu vois? Ça, la radio, elle n'accepte plus ça. Donc, aujourd'hui, la radio, elle fixe un peu la loi avec les maisons de disques. Et du coup, ils imposent aux artistes, entre guillemets,. Euh, de dire, voilà, il faut que tu aies une chanson rapide, une chanson lente, une chanson en français, une chanson en anglais. Enfin, euh, je veux dire, toi, tu es, es, es plus libre de créer ce que tu veux. Donc, toi, imagine, tu veux être innovant, tu veux faire créer quelque chose de, de nouveau. Eh bien, euh, pour la radio, ça ne va pas marcher, tu vois, parce que ça ne va pas correspondre à ces critères. Alors, évidemment, ce que je te dis là, euh, si euh, des gens, radio, je ne sais pas, euh, ou des médias écoutent ma vidéo ou la regardent, euh, ils, vont, euh, tu vois, ils vont faire comme les haters, ils vont faire Antoine, c'est pas vrai, c'est des mensonges, etc. Moi, ce que je te dis, si tu veux, ce sont des producteurs qui me l'ont expliqué. Euh, ça fonctionne comme ça, mais ils pourront jamais l'avouer parce qu'ils pourront pas dire, tu vois ce que je veux dire, c'est un, un peu compliqué. Quoi. Euh, maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que voilà. Toi, tu as une chance aujourd'hui de pouvoir profiter des réseaux sociaux. Tu peux créer ta chaîne YouTube, tu vois, comme j'ai fait. Euh, j'ai créé une chaîne YouTube et aujourd'hui, c'est ce qui me vaut euh, voilà, de pouvoir disposer ici des studios de, de YouTube. Euh, on est dans des très bonnes conditions de tournage. Et eh bien toi, tu pourrais être à ma place, tu vois. Tu crées ta chaîne YouTube et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, tu pourras être ici à ma place. Et donc... Euh, c'est très important si tu veux que tu t'enlèves te, cette idée de, de, de penser qu'il euh, faut absolument euh, que tu aies une maison de disque ou que tu passes à la radio. Euh, donc voilà, c'est n'est absolument pas grave si ta chanson ne passe pas à la radio. ça veut dire que tu vas pouvoir rester libre dans ta création et si à un moment une chanson elle te plaît plus, tu peux l'enlever d'internet et t'en mets une autre alors qu'à la radio, ils vont te la passer, ils vont te la passer, ils vont la passer. Tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, par rapport aux droits d'auteur, il y a des protections. Euh, voilà Les, les, les réseaux so sociaux maintenant, il y, a, il, y a, il y a des conventions qui ont été signées avec les sociétés de gestion des droits d'auteur. Et donc, euh, voilà, tu es en sécurité, il n'y a, a pas de souci, tu vas toucher des, des, des, comment dire, des, des droits d'auteur, tout ça maintenant est, est clarifié. Donc, il euh, n'y a, a plus de raison aujourd'hui de te dire que voilà, tu veux absolument passer en radio et de, de, de, que ça ne va pas marcher avec Internet. Non, non, tu as vraiment cette possibilité de le faire. Alors, j'espère que cette vidéo euh, va t'encourager, va t'encourager à te lancer comme artiste. Tu l'as compris, on n'a pas besoin de passer à la radio pour euh, se lancer. Euh, les gens vont te trouver sur les réseaux, tu vas voir, il n'y euh, aura aucun problème à cela. Maintenant, juste pour terminer, n'oublie pas de prendre ton cadeau. Tu sais que j'aime bien te gâter, donc je propose des fois des exercices, des fois je propose des conseils, des fois je propose des vidéos sur le matériel. Donc, tu trouveras ça dans le lien qui se trouve dans la description. Sinon, il faut que tu cliques sur le petit « i » ou sur la fiche que tu trouveras à la fin de cette vidéo. En attendant de t’y retrouver dans ces, dans ces cadeaux, eh bien, je, te souhaite à, je te dis à très bientôt et surtout eh bien, prends bien soin de ta voix. Ciao